Pourquoi briser la distance qui nous maintient depuis des années Pourquoi donner une autre chance à ce qu'on avait condamné Je ne vois plus que des brides de souvenirs avec goût amer Faire disparaître cette mélodie qui parcourt tout mon être Celle qui a vu naître en moi un nouvel homme ceux pour qui mon amour résonne Je me suis promis d'arborer un sourire que nul ne verra tomber Et que nul ne pourra croquer Pour moi les paroles que j'ai écrites sont synonymes de vérité Peuvent-ils encore les traduire à leur façon Moi je m'en fous en vrai moi, je garde en tête le fait que j'ai trouvé un bon plafond pour rester dans mon monde et traduire mes rêves éternels qui dictent mes choix. Adepte de la technique du spleen, jamais j'ai voyagé à travers mes souffrances et les questions sans réponse. Maintenant, j'ai mal, mais j'ai trouvé la clé pour sortir de cette routine destructrice. Aujourd'hui, je contemple les montagnes sur lesquelles j'ai piqué le mousqueton doré, celles que je ne pensais pas pouvoir escalader. Si seulement j'aurais pu le caresser mon âme de manière plus décente depuis le début, serais-je encore cet si homme perdu La brise de son sommet glace les parties de mon corps. Elle me rappelle que je suis en vie encore. Chance de réveiller chaque matin, d'apprécier le battement de son cœur à travers ma poitrine. Ceci est une ode à la vie. Thank you.